Pas de bombeur les avions peuvent spawn. Les, les, les chars aussi. Les tanks, tu veux dire. Oui Les, les, les, les, les chars, tanks, t'as compris ah, J'ai pris un peu d'avance, excuse-moi, je pensais que tout le monde avait déjà spawn. Excuse-moi. Mon ben, du coup amélioré, euh... ça bien passer. Ok, euh, un, un pas faux avion, un chasseur ouais, visuel. Ouais, j'en vois, je crois qu'on voit même à notre attitude oh. à peu près, un peu bas. Il ouais, ah, y la face de moi en fait. Ok, vu. Je crois que c'est un bf encore. Ils SU... ont peut-être du coup S8-152 SU sur avions. position, bombardé. Il y a un char qui est... non pas, pas là qui est là. Ok j'y vais. Moi je suis concentré sur l'avion les gars. Moi aussi. Trois kills je... yes! <rire> ouais, <rire> <de Wow. super rire> <rire>